Pendant des siècles, on a appris aux êtres humains, aux enfants en particulier, à s'endurcir, à maîtriser leurs réactions émotionnelles, à ne pas subir les émotions, parce qu'on distinguait le rationnel et le sensible. Et le sensible venait perturber le rationnel. On sait aujourd'hui, et grâce aux neurosciences aussi, que les, la motivation de quelqu'un ben, dépend de son énergie vitale, de ses envies, de ses inquiétudes. On est motivé aussi quand on est inquiet parce qu'on a envie de savoir, parce qu'on a envie de connaître. On est motivé quand on a du chagrin parce qu'il y a quelque chose de concrète et qu'on a envie de retrouver. On est motivé quand on est joyeux parce qu'on un... a envie de le partager avec d'autres. On est motivé pour être en relation et pour agir. Et pendant des années, les humains ont dû euh, se défendre contre les guerres, contre les souffrances, contre les blessures, contre les agresseurs. Donc qu'est-ce qu'on apprenait à un enfant On apprenait à un enfant à s'endurcir, à pas pleurer, à pas avoir peur, à affronter le danger. Hein, à se fâcher un peu, on apprenait aux filles à ben, souffrir en silence et pas venir pleurer avec les autres. Sans doute en parallèle, il y avait un accompagnement social lorsque les gens étaient en deuil, que peut-être là on tolérait qu'ils puissent pleurer et pouvoir avoir les condoléances de leurs proches. Donc cette habitude-là est restée de devoir être rationnel, logique et de maîtriser toutes nos émotions, c'est-à-dire d'essayer de les contenir, de les canaliser. Or par définition. Une émotion, ça ne se contrôle pas. Une émotion, ça arrive. Je vais savoir quoi en faire, je vais apprendre quoi en faire. Mais vouloir la maîtriser n'est pas une bonne idée parce que je vais la refouler. Et en général, ça va donner des somatisations et des douleurs physiques. Une émotion, ça ne peut pas se maîtriser. Parce que c'est un phénomène biologique qui ne se fait pas sur commande. Je ne peux pas me dire « tiens, demain matin, en me levant, je vais être triste » ou « je vais avoir peur cet après-midi à 15 heures ». Non j'ai peur tout d'un coup, je ne sais même pas pourquoi quelquefois. Tout d'un coup, j'ai un chagrin, j'éprouve une douleur. Tout d'un coup, je me sens joyeux. Bon, ce n'est pas quelque chose que je décide et que je contrôle. C'est quelque chose qui m'arrive, qui m'alerte sur quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi ou à l'extérieur de moi. Et c'est quelque chose que je vais apprendre plutôt à gérer. Lors de ce stage, les gens vont plutôt apprendre à accueillir avec bienveillance leurs émotions, à les apprivoiser, à les écouter et à agir efficacement avec eux. Ce que nous allons apprendre, c'est élargir notre vitalité, élargir nos capacités vitales, développer notre motivation, développer notre énergie qui nous permet d'être en mouvement. On va partir de quatre émotions qui sont les plus fréquemment utilisées chez les auteurs. C'est la peur, la colère, la tristesse et la joie. Et bien souvent, on se dit, ben oui, il y en a trois de mauvaises et une de bonne. Quoi. Parce que il faut être joyeux, il faut être content, il faut être heureux, il faut se réjouir, il faut être positif. Tout ce discours-là nous permettrait de dire qu'il y a les trois quarts du fonctionnement humain qui sont négatifs. On va entendre bien sûr régulièrement, il ne faut pas avoir peur, ne pleure pas, ça ne sert à rien de regretter, mais pourquoi tu as peur de ça, il n'y a pas de raison, mais arrête de t'énerver, calme-toi, ça ne sert à rien de s'énerver. On va entendre hein, cette répression générale. D'une part, de notre vitalité humaine. Et on va dire, il y a des émotions positives, des émotions négatives. Si les émotions étaient si négatives que ça, elles auraient sûrement disparu du fonctionnement d'être humain. Mais si elles sont encore là, c'est qu'elles nous sont utiles. On va apprendre à identifier les émotions, comment on les reconnaît, et à partir du moment où on les reconnaît, elles nous indiquent quels besoin. De quoi ai-je besoin à ce moment-là, pour moi Comment j'ai la possibilité d'en parler, comment j'ai la possibilité de la penser, parce que quand on passe du système limbique, là où se trouvent nos émotions, à un système cortical, ça nous permet de commencer à penser, à imaginer, à craindre le pire dans la peur. Et le fait de le penser, ça va commencer à activer l'ensemble du cerveau et savoir comment agir dans cette situation-là. Donc là, on va pouvoir... Utiliser à bon escient l'émotion, qui va disparaître parce qu'il n'y a plus besoin de mobiliser l'organisme, c'est fait. Je vais vous donner un certain nombre de recettes, de trucs, de ficelles, de combines, qu'on va pouvoir combiner ensemble pour chacun, hein, et pouvoir les adapter après aux situations que je vais rencontrer. Mais au début, j'ai besoin d'avoir un certain mode d'emploi, oui, bien sûr, très pratique. Après, avec l'expérience, on les, on les enrichit et on les bricole à sa main. J'ai toujours conçu la psychologie comme une science intéressante et très théorique, et la théorie m'intéresse, mais j'ai toujours eu le souci de savoir quoi en faire. Et certains psychologues vont dire c'est bien que les gens ne comprennent pas tout, parce que c'est compliqué. Non, pour moi c'est le contraire. Notre travail de psychologue, ça doit être de pouvoir permettre aux personnes, au plus grand nombre, d'en bénéficier, et de comprendre ce qui se passe en eux, de mieux se comprendre, pour pouvoir mieux gérer leur vie, et être plus heureux, avoir plus d'amour, j'ai toujours eu le souci de, de ce côté pratique. Si vous cherchez à être plus aimant, si vous cherchez à mieux vous apprécier et mieux vous estimer, si vous cherchez à développer avec les autres, au travail, avec vos proches, avec vos enfants, plus d'intimité, plus de vérité, plus de partage vrai, plus d'authenticité, oui, vous êtes au bon endroit. J'espère que pendant ces deux jours-là, vous ferez quelques pas dans cette direction, puisque toute notre vie, on apprend à mieux aimer. Il semble qu'à la fin de leur vie, la plupart des gens ont dit, non pas, j'aurais dû travailler un peu plus, mais j'aurais dû aimer un peu plus. Et ce stage peut-être peut contribuer à nous apprécier un peu plus avec tout ce qu'on est et apprécier un peu plus les gens avec lesquels on vit.